Madame Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, Question sans détour qui se veut politique ce soir. Et oui, au lendemain de cette élection présidentielle qui a consacré Emmanuel Macron comme président de la République. Et surtout au lendemain, des résultats du vote chez nous en Guadeloupe. Des analyses se poursuivent et nous le faisons avec un des représentants de la France Insoumise en Guadeloupe. Michel Tola est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Schengen, Bonsoir téléspectatrices et spectateurs de. TV. Merci d'avoir accepté cette invitation. LFI, je vous imagine euh, allez, d'un côté assez euh, euh, revigoré par le score de 75 000 voix de votre leader politique Jean-Luc Mélenchon ici en Guadeloupe, mais peut-être aussi interloqué par le score du second tour où Marine Le Pen cumulé à 92 000 voix non, pas du, tout, hein, pas du tout, parce que dans une élection, c'est le premier tour qui compte. Et nous pensons que les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens, dès le premier tour, ont adhéré au programme de, de l'Union populaire, puisque, certes, je suis français soumis, mais c'est l'Union populaire, dans la mesure où c'est les Insoumis, mais aussi avec d'autres entités qui ont rejoint ce grand mouvement. Donc, quand euh, on propose le SMIC à 1 400 euros, quand on propose la retraite à 60 euh, ans, euh, et surtout, le blocage des puits, ça s'entend. Ça, ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon a trouvé les mots, les, les sujets qui interpellaient directement, selon vous, cette population guadeloupéenne Tout à fait. C'est un peuple qui avait déjà été abandonné, que ce soit euh, en France ou ici un peuple qui attend des politiques publiques, des solutions aux problèmes qui sont posés quotidiennement. Jacques Mélenchon a travaillé cela, pas seul, puisque, comme j'ai pour habitude de dire depuis quelque temps dans les interviews, ce travail a commencé dès l'arrivée des parlementaires insoumis à l'Assemblée nationale, qui, touchaient, qui ont pu toucher du doigt les problèmes récurrents. Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça a vraiment marqué le coup quand ces députés, on pense à Mathilde Panot, sont venus ici en Guadeloupe sur des thématiques qui concernent la population et qu'ils ont défendu cette thématique, ces thématiques-là à l'Assemblée nationale Et Tout à fait. La première venue fut la venue de Daniel Obounou, oui. qui effectivement, euh, c'était dans le cadre de l'abolition de l'esclavage, euh, au mois de mai, je crois que c'est 2018. Et ensuite, Mathilde Panot sur un problème récurrent. Et je peux vous dire que ce problème d'eau qui est posé en Guadeloupe depuis 10 années, oui. Ah oui. Eh bien, au niveau national, a pris du sens. Quand Mathilde Panot est venu en Guadeloupe avec cette enquête parlementaire qui a permis au, à l'Assemblée nationale, mais surtout au peuple français, de toucher du doigt sur le problème d'eau qui se pose en Guadeloupe, mais aussi dans d'autres régions d'outre-mer. Absolument. Et puis, il y a eu aussi ce fait de campagne, je qualifie ça de fait de campagne, mais qui est quand même marquant. On a un candidat qui est venu en Guadeloupe après deux ans de crise sanitaire et qui n'a pas hésité à aller à la rencontre du collectif en lutte. Ça aussi, ça a joué selon vous pourquoi pas Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est sa personne, c'est la personne qui est proche des syndicats, la personne qui est proche des associations, la personne qui est proche de, des personnes qui souffrent. Et c'était tout à fait normal qu'il puisse aller. ça nous aurait embêté qu'il puisse pas rendre visite à ces personnes et qu'il ait été bien accueilli. Je crois que c'est l'un des seuls qui, qui a été bien accueilli par ces personnes. Est-ce que ce score-là peut consacrer l'ancrage de la France insoumise sur le territoire de Guadeloupe dans sa représentation électorale alors, je ne veux pas être hypocrite, je ne veux pas faire comme certains qui disent « Nous avons eu 92 000 fois, donc c est, c est, non, c'est faux. » Je pense qu'il y a un travail qui a été fait et c'est à nous maintenant de pouvoir continuer ce travail-là. Ça, c'est une réalité. Ceci dit, pour que cela ça, ça, ça puisse se faire, il faut qu'on qu reste comme en 2017, sur le terrain, qu'on puisse s'organiser autrement et qu'on que ne puisse plus faire de l'électoralisme comme beaucoup l'ont fait, mais vraiment de la politique, car la politique, c'est bien sûr s'occuper des choses de la cité. Et est, on, on, est, on est plein là-dedans. Plein là il y a beaucoup de gens, qui ne s'intéressait pas à la politique et aujourd'hui qui s'y intéressent. Vous sentez cet élan-là ah oui, ah oui, je peux vous dire que depuis quelques interventions que j'ai faites, je vois les gens qui euh, m'appellent, m'envoient des messages, m'encouragent. Je dis que c'est bien parce que trop longtemps, on attendait que les gens puissent venir nous rejoindre. On imagine que ça donnera de la matière au parti pour les législatives, mais avant d'y venir, un mot, Michel Tola, sur ce second tour. Ici en Guadeloupe, 92 000 voix pour Marine Le Pen. Certains se sont dit choqués, d'autres ont compris quelle est l'analyse que vous faites de ce, de ce vote Beaucoup parlent de sanctions à l'encontre de, de, de l'État, de son chef Emmanuel Macron et de cette façon de gouverner euh, de l'État vis-à-vis des Outre-mer. Alors, moi je n'étais pas choqué. Je peux vous dire qu'entre les détours, j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de visites. Les gens ne savaient pas quoi faire. Et je comprends très bien que quand vous avez un gouvernement pendant cinq ans qui a fait souffrir toute une population, la population de l'Hexagone, mais surtout en Guadeloupe. Et jusqu'à présent, il est normal que les gens cherchent quelque chose sur lequel s'accrocher. Alors vous pensez qu'il y a 70% de Guadeloupéens et Guadeloupéens qui sont racistes Non, je ne le pense pas. Ils ont voulu sanctionner, ils ont voulu montrer qu'ils sont capables de faire. Parce que la, les Guadeloupéens sont euh, quand même des personnes responsables, des personnes qui, qui accueillent, mais ce, ce sont aussi des rebelles. Parce qu'ils n'acceptent pas qu'on leur fasse, qu'on leur dise n'importe quoi. Comme cela, quand on y est venu aussi, vous avez vu comment il s'est comporté avec les Guadeloupéens, même avec les élus qui nous représentent bien, Les Guadeloupéens, aujourd'hui, ont montré qu'ils peuvent agir quand ils le veulent. Et c'est le cas, au deuxième ouais. tour... Donc, euh, de plutôt une sanction pas. plutôt une sanction qui s'est exprimée, selon vous. aujourd'hui, dès lors... Euh, les cartes, les dés sont jetés par rapport aux élections législatives puisque c'est ce que Jean-Luc Mélenchon dit lui-même, le troisième tour de l'élection présidentielle a, a, a, a démarré et ce sera sur le premier, euh, le premier tour donc de, des législatives. Comment la France insoumise entend euh, euh, rayonner sur ces élections, sur le territoire, sur les quatre circonscriptions de, de la Guadeloupe. Alors, Jean-Luc Mélenchon a raison de le dire cela, et je le suis en ce sens. Pourquoi Parce qu'on on croit que quand on a élu, quand, que, quand, quand on a élu pardon, le, le président de la République, tout est fini. Et c'est faux. Parce que la politique qui devrait être appliquée sera la politique de la majorité parlementaire. Et quand nous parle de troisième tour, et comme Jean-Luc Mélenchon dit, de l'élire, c'est tout simplement de faire en sorte que nous ayons le maximum de parlementaires insoumis de l'Union Populaire à l'Assemblée Nationale pour que le programme qu'on a présenté au premier tour d'élection puisse être appliqué. Certes, il y a des prérogatives, notamment le chef des armées qui n'aura pas oui. et d'autres choses, mais l'essentiel, c'est-à-dire le quotidien euh, euh, du peuple et pouvoir le défendre à travers ce programme. -là. Vous et lancez un appel à la cohabitation, tout à fait. <rire> tout à fait. La cohabitation n'a pas si mal euh, n'a pas par le passé, fond, par le passé, ça oh n'a pas non, mal la... fonctionné. Oh, non, on là, se là, rappelle Jospin de oui. tout ce qui a été fait et, et bon, on peut regretter. Bah, lui aussi on s'en rappelle, il n'a pas été élu en 2002. Voilà, on peut regretter <rire> ça malheureusement, oui. mais j'avoue que effectivement une cohabitation c'est déjà un équilibre. C'est-à-dire que si il y, y a 63% des Français environ qui ne sont pas pour donner tout le pouvoir à l'identité, ouais, comme ça a été le alors, cas ces cinq dernières années. J'espère que cela se traduit réellement, puisque pour la présidentielle, ouais. on a dit pareil, que les gens ne souhaitaient pas un nouveau mandat à Emmanuel Macron. Et il fait, 58%, il fait 58%, c'est pas rien. Alors, c'est pas rien, mais il faut quand même relativiser, parce qu'en réalité, c'est 28% des Français qui l'ont élu. Certes, oui. je respecte parce que c'est la démocratie, mm -hmm. mais quand on fait le calcul, on se rend compte qu'il oui, y a, que beaucoup abstentionnistes y a, il y a des abstentionnistes, oui. mais ça a été surtout un vote barrage. Alors, pour revenir à la question euh, s'agissant des législatives nous concernant, on dirait très bien que si nous avons la possibilité d'avoir quatre candidats dans les quatre circonscriptions et que nous puissions faire en sorte que ces quatre personnes soient élues renforcer ce groupe des insoumis à l'Assemblée nationale, c'est un honneur pour nous. Mathilde, mm -hmm. nous ne va pas revenus en Guadeloupe. Nous serons sur ses pas et nous ferons le travail comme il se le doit. Parce qu'en mm -hmm. réalité, quand on est élu, on est là pour le peuple. Moi, ouais, je disais l'autre jour, je veux, si demain je suis élu, si je suis candidat, parce que bon, Ah oui, ben bah oui, bah avant d'être oui, élu, il faut être candidat. Oui, faut être candidat. Ah oui, c'est eh, bah, moi qui allais poser la question, mais <rire> vous serez candidat, Michel J'aimerais bien être candidat. La ouais. candidature est partie depuis le mois de novembre sur la plateforme. Hum. Maintenant, c'est le comité électoral qui va décider en fonction des, des, des conditions, puisque nous sommes dans le cadre de rassemblement, nous sommes dans le cadre de l'Union Populaire, et donc, ce euh, se pourrait qu'il y ait d'autres personnes qui... Justement, cette, cette Union Populaire de Jean-Luc Mélenchon n'a pas réussi, et ce n'est pas que de sa faute, de, de, de, cette union de la gauche appelée euh, pour la présidentielle, on a vu le résultat. Est-ce qu'elle est possible, cette union de la gauche, alors, pour les législatives euh, C'est oui. vrai qu'au départ, on a parlé de l'union de la gauche, mais l'union de la gauche ne se, faisait, ne faisant, se faisant pas au, au sommet, l'union s'est faite à la base, et c'est pour ça qu'on a l'union populaire. Au lieu d'avoir les dirigeants de partis, eh bien, on a eu la euh, les militants, la population, les artistes et tout. Donc, disons que ça n'a pas réussi, euh, comme on aurait souhaité mais ça a réussi quand même il a manqué quand même 1% pour oui. que Jean-Luc Mélenchon soit deuxième. 12 tour il ne faut pas, faut pas oui. oublier ça donc pour les élections législatives comme le dit le, le chef des insoumis Jean-Luc Mélenchon si on met de côté les rancœurs si on met de côté celles et ceux, celles et ceux qui veulent sauver leur mandat je pense que ça peut réussir. Mais s'il y a des gens, effectivement, dans des appareils de parti qui veulent garder leur place, qui ne se tiennent pas compte de la réalité, évidemment, ça ne va pas tenir. Mais par contre, ce que je dis, vous avez quand même des noms euh, pour la Guadeloupe oui il euh, y a des noms qui circulent mais je préfère pour ne pas qui quiconque, euh, attendre le moment opportun pour pouvoir tout simplement annoncer les candidatures. Mais c'est vrai que au sein des insoumis, il y a des candidats, c'est normal mais au sein aussi de la société civile, d'autres parties en Guadeloupe il y a, y a des personnes qui, qui se proposent pour être candidats dans les quatre circonscriptions On pourrait avoir effectivement peut-être un, une, une sorte de, de, de, de premier lissage au premier tour et un rassemblement au deuxième tour ça aussi c est, c est, ça peut être possible ça peut être possible. Alors, ça, a... En tout cas, l'essentiel, c'est pour vous d'être représenté soit par un candidat, soit donner un soutien à un candidat dans les quatre circonscriptions. Alors, alors euh, en principe, si je ne me trompe pas, euh, je ne sais pas si il y aura des soutiens. Parce que la personne à qui on accordera l'investiture Union Populaire devrait effectivement signer une charte et travailler. Avec le groupe parlementaire. Vous savez, pendant euh, les cinq ans, les 17 parlementaires que nous avons eus, oui. personne ne pourra dire qu'effectivement, qu'ils ont dévié. Ils ont été droits dans le chemin qu'on leur avait tracé. Et ce qui est intéressant, et je crois que nous devons prendre exemple sur ça, et c'est pour ça qu'on ne veut pas faire n'importe quoi, c'est que quand vous choisissez quelqu'un, il faudrait que cette personne, a, peu importe les problèmes qui peuvent se poser, mais aille jusqu'au bout par rapport aux engagements que cette personne avait pris avec la population. Et c'est ce qu'a fait les 17 euh, parlementaires. On a même pensé à un moment donné, même sur un plateau de télévision, qu'ils étaient 41. Mais non, ils n'étaient que 17, mais par la force du travail qu'ils fournissaient, eh bien, ils étaient très ils sont bien, reconnus. Très bien. En tout cas, il faudra se retrouver dans ces chartes-là et, et, et, et ne pas siéger du côté de la République en marche. Mais non, quand même, pas du tout. Oh, il y en a beaucoup en Guadeloupe hein, qui sont... Ah avec oui, on Votre. a bien vu en, ouais. en 2017 des... Personnes on, on, on, ils qui sont étaient... identifiés dans voilà. les quatre les circonscriptions. Ah mais tout à fait, tout à fait. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, les Guadeloupéens et Guadeloupéennes qui ont voté le 12 et 19 juin doivent demander, et même par écrit, je ne sais pas comment faire, mais toutes les personnes qui se prétendent à la candidature, ils doivent dire où ils vont, ils vont siéger. Parce que c'est trop facile de dire, je ne suis ni de gauche, ni de droite, ni par ni par-là. Et puis quand on est élu, on se rend compte que les gens se rangent du côté, malheureusement, des gouvernants qui euh, font des politiques à l'encontre de la population. Merci Michel Tola d'avoir répondu madame. à nos questions. QSD que vous retrouvez euh, sur le www.etv.gp, votre émission que vous retrouvez également sur tous nos réseaux sociaux. On vous souhaite une très bonne soirée avec la suite de nos programmes.